Bonjour à toutes et à tous, c'est P'tit bon, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va tous ensemble. Mais hein. t'es encore devant ta caméra Mais c'est pas possible, je te gonfle. Mais t'as plein d'énergie à revendre, viens m'aider euh... à faire la cuisine, mais je peux pas, j'ai mal au dos. Écoutez les gâteaux. Écoutez, je peux peut-être faire un petit bah oui, peu. Ah, mais pas bah non, bah ben, du coup, tu vois, j'ai quand même mal au dos. Hein, mais viens. du coup, ça consiste en quoi, tes cartes là euh... hum, Je vais te montrer, cette te t'intéresse d'essayer. Alors ah le numéro de... oh, aujourd'hui du coup Et du coup je dois dire le nom des cartes. Si la y une qui brille, c'est pour Bibi. Comment ça se fait Oh Attends non C'est moi qui ouvre, frère, c'est pour moi du Non, non c'est pour moi. Donc soulèvement de la fureur. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah parce qu'ils ont un nom les. Oui oui allez, oui. on va oui. voir ce que t'as. On de fuma. Rariou. Communication avec Yosenju Oroshi. L'aigre désespéré de tu la mort. Oui. Oh mais c'est là l'envers. Je crois qu'elle brille en plus. Oui, c'est une oui, petite super brille. rare. Ouais mais c'est pour moi. Hum. Lien mail, art ah, démon. Et il se fout de moi, le créateur du truc là. Non, Et ça bon... de <rire> Les... Les deux secrets de Simon. J'étais pas prêt <rire> <rire> quand j'ai créé le Secteur aptor. Rideau d'empêchement. Dragon DMZ. C'est une bonne ouverture, ça va, jamais ça bien. Ça va Non. Non Il n'y en a qu'une qui brille, je préfère celui d'hier. Oh, bah bon, on peut pas toujours faire tout bien. Hein. Bon, bah du coup, on va refaire des gâteaux. Oh, tu sais, je, je. Je dois aller voir le médecin, j'y vais, salut! D'accord. Non, pas le rouleau!